Bonjour, c'est Pierre Romont. Vous entendez parler depuis pas mal d'années d'un sujet que celui de l'endettement de la France et de l'augmentation de la dette publique. Et à chaque fois qu'une émission sur un média un grand public ou une télé l'aborde, c'est pour se poser la question suivante. Comment cet endettement va-t-il être apuré Comment va-t-il être payé Alors c'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Et je vous donne tout de suite... Le, le résultat, qui est d'ailleurs le titre de la vidéo, euh, ce résultat et ce titre, c'est dette publique, c'est vous qui payez. Alors, si je traite de ce sujet dans cette vidéo, si je consacre une vidéo à ce sujet, ce n'est pas pour vous annoncer une évidence qui est, en matière de dette publique, c'est toujours, ce sont toujours les citoyens du pays qui finissent par payer, d'une manière ou d'une autre. Donc, si je vous en parle, c'est parce que la façon dont le, la dette sera apurée se présente, se précise de plus en plus, et ça au moins depuis 2014, comme étant une spoliation pure et simple des épargnants, en l'occurrence des épargnants français, puisque je m'intéresse spécialement à notre sort à tous. Depuis donc 2014, l'idée de spolier les ménages et les épargnants est clairement mise sur la table. À l'époque, Madame Lagarde était directrice du Fonds monétaire international, le FMI, pour employer un vocable beaucoup plus connu, et elle avait tout simplement émis une idée qui était parfaitement juste du point de vue des chiffres, c'est qu'avec une spoliation, enfin une ponction, elle n'employait pas le terme de spoliation, bien sûr, elle parlait de ponction, avec une ponction de 10% de l'épargne des ménages, la question de la dette n'existerait plus, puisque cela suffirait. À apurer la dette. Alors, chacun a compris que quand on parle de ponction, il s'agit en fait donc de spoliation, c'est-à-dire tout simplement de voler l'épargne des ménages. Alors, ça, ça, paraît, ça paraît extraordinaire quand on ne connaît pas bien ces sujets, quand on ne connaît pas bien notamment l'histoire, l'histoire financière des, euh, des différents pays du monde et en particulier d'une autre. D'ailleurs, dans les années qui ont suivi, cette idée a été reprise à plusieurs fois par de grandes institutions, mondiales, nationales. Et d'ailleurs, on était passé de l'idée d'une préemption de 10% de l'épargne à plutôt l'idée de 15% de l'épargne mondiale. Autrement dit, chaque pays concerné euh, aurait eu en charge, chaque gouvernement concerné aurait eu en charge euh, de trouver un moyen pour piquer 15% de l'épargne euh, de, de ses citoyens. Alors cela, cela peut choquer, euh, d'autant que 15% c'est un montant très, substan très substantiel euh, pour, euh, euh, par rapport aux personnes qui sont concernées, euh, mais euh, en réalité il n'y a pas d'autre moyen. Si on veut payer la dette, si on veut que la dette soit réellement payée, il n'y a pas d'autre moyen euh, que celui-ci, enfin plutôt il y a d'autres moyens. Euh, Celui-ci est le plus sûr et le plus radical, parce que bien sûr, pour payer les dettes, historiquement, euh, il y a diverses solutions. Euh, il y a l'impôt forcé, c'est-à-dire que euh, bien le, le gouvernement euh, déclarait euh, que tous les ménages imposables, quant à faire, euh, ne sont pas trop, euh, trop méchants avec les personnes qui sont déjà défavorisées. Donc, tous les ménages imposables, euh, verrait leur impôt à titre exceptionnel augmenter de prix un calcul d'affaires on divise la dette euh, la dette euh, globale par le nombre de ménages imposables et puis on arrive à un montant et si ce montant est trop important eh bien, euh, euh, on, on étale ça sur, sur plusieurs années euh, l'autre solution euh, c'est en réalité la solution euh, à laquelle on essaie de recourir depuis des années c'est l'inflation euh, depuis des années on espère que l'énorme impression monétaire dont je vous ai déjà parlé et qui nous mène tout droit à l'effondrement des monnaies, confirme mes deux vidéos précédentes, on espère que cette impression monétaire mènera dans un premier temps à une inflation sympathique dont l'effet mécanique sera de rogner les dettes et finalement de la détruire. Comme on n'y arrive pas, eh bien il faut euh, en venir à des solutions plus directes et plus, radi plus radicales. Et dans ce cas-là, ça consiste simplement à voler les des gens. Le problème, c'est que les Français de tout niveau social et de tout milieu, dans leur immense majorité, n'ont pas conscience de cela, tout simplement parce qu'ils subissent deux handicaps. Le premier, c'est qu'ils ne connaissent rien, ils euh, ne sont pas du tout informés euh, des circuits, des, fait, des questions monétaires, des, des questions financières, des circuits de la, de la finance, ni même des, des grandes masses euh, des économies, de ce que représente la masse des impôts par rapport au, au PIB, c'est-à-dire par rapport à la richesse même produite, et de ce que représente aussi le, les déficits et ce que représentent les dettes, les dettes étant le cumul des déficits dans la durée. Donc on est dans ce domaine sur des niveaux de chiffres euh, et des comparaisons qui sont totalement étrangères à l'immense majorité des gens, donc les gens ne comprennent pas. Euh, et ont l'impression qu'il s'agit de choses euh, totalement obscures et qu'il n'est donc pas utile de chercher à comprendre. En réalité, c'est très simple. Il suffit de s'informer euh, sur, les, sur les fonctionnements basiques de l'économie, sur les circuits de la finance et sur les ordres de grandeur des chiffres. Et à partir de là, avec un bon sens élémentaire et quelques règles de trois, ou euh, de proportions, si on préfère, des termes mathématiques, on comprend très bien de quoi il s'agit. La deuxième raison pour laquelle le grand public ne comprend rien, c'est la conséquence de la première, c'est que du fait de leur ignorance, eh bien, ils sont totalement perméables, totalement vulnérables à la propagande permanente de l'État et des médias, les médias relayant évidemment les, euh, les, les directives des, de, de, de l'État, qui soit qu'ils se pressent directement, soit tout simplement on a, on a affaire à des, des journalistes quel que soit leur niveau dans la hiérarchie des journaux, qu'ils soient simples journalistes, qu'ils soient directeurs d'information à, -dire directeur ou à la limite propriétaire de journaux, eh bien qu'ils qui vont préférer par prudence euh, ne pas parler de ce qui peut clasher et surtout ne pas donner au public des informations euh, qui vont lui donner les moyens de, de voir que, que l'État, que les gouvernements lui mentent. Pourtant, il devait être évident, pour, il devait être évident pour, pour tout le monde, en tout cas, ça l'est dès qu'on s'intéresse aux basiques dont je viens de vous parler de, de, de, ce, de ce sujet, euh, que cette affaire sera payée par les Français, car bien évidemment, ce n'est personne d'autre que les Français qui vont euh, assumer nos 2 milliards de dettes, euh, puisqu'officiellement, c'est votre dette. Euh, ce ne sont pas nos voisins allemands, ce ne sont pas non plus d'autres pays d'Europe. Euh, ce ne sont pas non plus les banquiers et ce n'est pas non plus le Père Noël. Donc nous allons devoir payer collectivement la totalité de la dette que la France, que l'État français a accumulée depuis au moins 40 ans. C'est-à-dire depuis, je crois, 1973, euh, qui est l'année de notre premier budget déficitaire. Euh, donc c'est la première fois qu'on a eu un déficit depuis pas mal de temps l'année suivante a été déficitaire également donc on a eu une dette qui a été le cumul des deux déficits et ainsi de suite puisque depuis ce moment là l'état français n'a pas bouclé un seul budget à l'équilibre euh, il ne parle même pas d'excédentaire donc nous avons une dette qui s'est accumulée et cette dette aujourd'hui fait 2000 milliards d'euros bon le chiffre est fantastique 2 milliards d'euros pour donner des ordres de grandeur qui, qui permettent de comprendre les, les choses, qui permettent de fixer les idées euh, c'est à peu près 90% du produit intérieur de la France, autrement dit 2 milliards d'euros c'est presque ce que les français produisent, mmh. produisent en une année de travail mmh. et malheureusement ces 2 milliards d'euros ce n'est pas la vérité la vérité c'est que la dette de l'État français et des, des organismes euh, de sécurité sociale, des organismes sociaux, est beaucoup plus importante que ça, puisque si on additionne tout, à savoir les 2000 milliards d'euros officiels, euh, plus euh, les, les provisions euh, nécessaires, enfin, les, les montants y aura à payer pour les retraites des fonctionnaires, qui ne sont pas provisionnés, plus diverses divers autres dettes, que par des artifices comptables, des, des habiletés, comptable, on ne comptabilise pas justement, on ne cumule pas dans les dettes, on est plutôt sur du 3500 milliards d'euros. Euh, certains même ajoutent d'autres éléments dans le calcul qui mènent beaucoup, beaucoup plus loin. Bon, là-dessus évidemment, des, euh, ces, ces approches sont contestables, par contre les 3500 milliards d'euros sont une réalité. Retenons simplement que la dette au sens de plus strict du terme, donc, la dette qui est la plus urgente à régler, l'urgence n'est pas demain matin, mais la plus urgente du point de vue de l'exigibilité, ce sont les 2000 milliards d'euros. Alors là, on arrive, on arrive à un paradoxe apparent, c'est que, sachant que cette situation dure depuis, depuis 40 ans, c'est-à-dire que tous les prêteurs de la planète savent que l'État français est incapable de régler sa dette, puisqu'il n'est même pas capable d'arrêter les déficits. Non seulement nous avons des déficits, nous avons accumulé des déficits, et bien que le sujet de, du règlement de cette dette, en après fait, de trouver une solution, parlons de choses plus modestes, de trouver une solution pour ce sujet de la dette soit sur, le, sur la table depuis des années, on continue à faire des déficits. Alors que la, la première chose qui aurait été à faire, et qui elle pourrait paraître quand même la plus accessible, c'est de cesser de conduire des budgets en déficit. Donc tout le monde sait sur la planète que le, les gouvernements français, l'État français, euh, est incapable de payer ses dettes. Donc le paradoxe, c'est que malgré ça, nous trouvons toujours des bailleurs internationaux, des prêteurs internationaux, non seulement pour vous prêter, mais pour vous prêter euh, à des taux qui sont parmi les plus bas, les plus bas du monde. Euh, les taux auxquels euh, l'État français peut emprunter, euh, Donc, je ne vais pas vous, vous réciter, d'ailleurs, je ne connais pas par cœur, euh, le, le tableau des taux d'intérêt auxquels l'État français emprunte en fonction des durées, mais sur le 10 ans, qui est l'emprunt le phare, qui est l'emprunt le référence, euh, L'État français emprunte à un taux qui est inférieur à 1,5% par an, euh, c'est-à-dire un petit peu plus que, que l'État allemand, euh, alors même qu'a priori, euh, les capacités des finances publiques françaises, euh, la qualité de la gestion des finances publiques françaises semble assez éloignée de ce qui se passe chez nos voisins allemands, dont le déficit public, rappelons-le, n'est que de 60% du PIB. Donc il faut se poser la question, pour quelles raisons, alors que notre situation du point de vue de l'analyse purement financière est clairement mauvaise, nous obtenons des prêts à des conditions aussi dérisoires Et là, la, la réponse est triviale, c'est parce que la Maison France est extrêmement riche, nous sommes un, un des pays les plus riches du monde en termes de capital accumulé, en termes d'épargne accumulée. Euh, L'évaluation de cette épargne, bon, dépend, dépend des sources, donc clairement ça dépend ce que l'on met dedans, mais il y a un chiffre simple à, à retenir, c'est autour de 10 000 milliards d'euros, c'est-à-dire que l'épargne des Français, le, le patrimoine des Français, 10 000 milliards d'euros, ça représente à peu près la production annuelle de l'ensemble de l'Union européenne. Donc c'est donc un chiffre absolument énorme. Eh bien, conclusion. Si vous êtes prêteur international, donc typiquement si vous êtes une banque qui prête de l'argent à l'État français, qui a prêté de l'argent à l'État français, vous pouvez continuer à prêter dans des conditions de sécurité très grandes, parce que vous savez que le jour où l'État français se sentira dans l'obligation de désintéresser euh, ses bailleurs de fonds, ses prêteurs, eh bien il suffira... Simplement de taper dans l'épargne de ses concitoyens. Alors, pour ceux que cela choque, ne vous inquiétez pas, cela s'est déjà produit dans le passé, chez nous et dans d'autres pays. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que notre pays en matière d'enfants forcé a derrière lui une, une certaine expérience qui, d'ailleurs, n'a pas, pas toujours été la conséquence des. Des, des finances publiques mal gérées. Euh, par exemple, au moment, euh, au moment de la guerre de 1870, euh, lorsque la France, euh, ayant perdu la, la guerre face à, à, à la Prusse euh, de Bismarck, a accepté euh, les conditions du traité de paix, qui était extrêmement dur sur le plan financier. Euh, la France donc, devait payer des, des réparations, plusieurs milliards hors de l'époque, donc une fortune euh, absolument stupéfiante. Euh, le chancelier Bismarck pensait avoir cassé les reins de la France en l'obligeant à payer cette réparation. et bien, euh, un emploi forcé, je crois, a été, a été lancé. Euh, et en plus de cet emploi forcé, les Français, les citoyens français, ont eu à cœur de s'acquitter le plus rapidement possible de cette dette. En quelques mois, euh, la, la somme fantastique que demandait la Prusse à la France a été sur la table et la France s'est dégagée de cette dette. Donc vous voyez que le recours euh, par l'État auprès des citoyens pour euh, payer les dettes, en France, c'est quelque chose qui se fait. Alors concrètement, quelle forme cela prendrait-il On peut envisager deux formes euh, relativement simples. Euh, la première, ce serait une répudiation de la dette intérieure, autrement dit, euh, l'État... On déclarerait qu'il ne remboursera pas les dettes qu'il a souscrites auprès de ses concitoyens, auprès des ressortissants français. C'est-à-dire clairement que bah, les fonds euros seraient totalement spoliés, puisque la dette intérieure elle est très largement détenue par les fonds euros, le fameux fonds euros des assurances-vie. Il euh, faudrait même avoir en mémoire que les assurances-vie c'est à peu près 1600 milliards d'euros, 1700 milliards d'euros maintenant, et sur ces sur ces 1600 milliards d'euros, euh, il y en a 1000 à 1200 qui sont 1000 à 1200 milliards euh, qui sont les fonds euros, les fameux fonds détenus par les fameux fonds euros. Donc en tirant un trait sur les, sur, les, sur la dette intérieure, donc en répudiant cette dette intérieure l'État allégerait déjà sa dette de 1 000 à 1 200 milliards. Donc ça va déjà beaucoup mieux. Ensuite, eh bien, il restait encore à peu près 1 000 milliards à gratter, mais c'est simple, 1 000 milliards, c'est ce qu'il y a sur les livrets A. Donc il suffirait de, de, de décréter que, compte tenu de la gravité de la situation, l'État préempte le montant des livrets A. Alors évidemment, on ferait, toujours, euh, on ferait toujours ça avec un aspect euh, de, de limitation de la casse sociale, c'est-à-dire que le livrets sur lequel il y aurait moins de... Je, je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Enfin, en gros, les, les livrets qui seraient détenus par les personnes euh, les plus pauvres, les moins favorisées, ne seraient pas touchés dans un premier temps. Et puis, peut-être que dans un deuxième temps, si ça ne suffit pas, eh bien, même cela serait touché. En tout cas, il y a 1 milliards d'euros récupérés sur les livrets. Mon objectif principal dans cette vidéo c'est de vous faire prendre conscience qu'en en réalité en tant que citoyen français vous n'avez que peu de possibilités d'échapper à la spoliation si l'État décide de spolier ses citoyens dans l'intérêt général puisque il y aurait quelque part une sorte d'urgence nationale euh, si, si, si la situation est exigée à rembourser la dette. Donc on vous demanderait, ou plus exactement on exigerait de vous, puisque euh, on fait un cas d'une dans une mesure autoritaire, on, on exigerait de certains ménages français, euh, qui représenteraient vraisemblablement un très grand nombre des ménages français, une très grande proportion des ménages français, on exigerait un sacrifice financier, qui pourrait être important pour certains, euh, pour, euh, en quelque sorte, sauver les finances de la France. Alors pour autant, sommes-nous pieds et poings liés face à ces mesures que l'État pourra être amené à prendre, peut-être dans peu de temps, dans les mois qui viennent, dans les quelques petites années Non, nous pouvons anticiper, je dis bien anticiper, parce que si nous attendons que la foudre tombe, c'est-à-dire de constater en apprenant, en, en, en écoutant la radio, en regardant la télé, euh, que euh, telle ou telle des mesures que je viens d'envisager, des euh, mesures de spoliation a été décidée, eh bien, ça sera trop tard. Faut on ne pourra plus récupérer notre argent. Donc, il y a des mesures à prendre. Je vous les cite nommément. Euh, elles feront l'objet d'une prochaine vidéo, même de la prochaine vidéo, euh, pour être un peu plus détaillée. Euh, la première des mesures, j'en ai déjà parlé, c'est d'ouvrir un compte multi -devise dans une réduction qui n'est pas française. Donc, clairement, d'ouvrir un compte multi-devise à l'étranger. La deuxième mesure, j'en ai déjà parlé aussi, c'est d'acheter de l'or. Quand je parle d'acheter de l'or, c'est de l'or physique détenu hors circuit bancaire. Et la troisième mesure, c'est d'acheter de l'immobilier, quand je dis acheter, c'est tout simplement de placer son épargne sur de l'immobilier, mais pas n'importe quel immobilier, sur de l'immobilier professionnel. Pourquoi Parce que celui-ci pourrait difficilement être massacré par l'État, compte tenu que l'immobilier professionnel, c'est... Ce sur quoi s'appuient les entreprises pour faire leur job d'entreprise. Et la façon la plus simple d'acheter l'immobilier professionnel, c'est d'acheter des parts de SCPI, Société Civile de Placement Immobilier. Donc voilà les grandes lignes de la protection contre euh, ces, cette spoliation qui nous pend au nez. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, dans les prochains jours, pour détailler ces, détailler ces mesures, on va dire plus sur ces mesures. En attendant, si cette vidéo, comme je l'espère, vous, vous a paru utile, euh, eh bien, euh, likez avec le pouce, euh, le pouce vers le haut. Si vous pensez que, que je délire, vous pouvez euh, mettre le pouce vers le bas. Euh, surtout, commentez dans les deux cas, commentez, puisque les commentaires sont essentiels, et pour vous, et pour moi, et pour la communauté euh, qui va être amenée à regarder cela, évidemment partager partagez la vidéo avec toutes les personnes pour lesquelles vous pensez qu'elle sera utile. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, et surtout de réfléchir à tout ça, et je vous dis à très bientôt pour les mesures de sauvegarde.